On Comme veut faire ça, le Trihard c'est le dernier. Ah, Twilight c'est celui. Ah oui, on finit fini avec le Kraken. Oh Quoi non, Quoi le Kraken Comment ça le Trihard On avec le Kraken, je comprends. Ouais. Je l'ai fait qu'une fois sur là je l'ai pas terminé. Bon voilà, ça va être dingue. Mais c'est quoi, quoi tous ces Trihard qui ont fait toutes les maps Mais, mais si jamais on l'a fait, fait ensemble, ensemble avec Aya Fred. Ah oui, c'est vrai Ah oui, oh, vrai. il était on juste là, j'ai oublié. Ah mais il est là le truc En fait, j'ai jamais fait ce terrain. Mais arrête de mentir, toi C'est des illusions optiques C'est vous disais j'allais me coucher, vous avez continué à jouer. Oh Fred Oh mais je te replace J'étais en, en train de viser. Oh Francis Mais arrêtez <rire> Mais, mais <rire> laissez-moi vivre je te <rire> tu parles beaucoup. Mais Fred, mais. Attends, mais Charles les premières, qu'est-ce qu'il se passe euh, bah, attends, c'est le euh... début hein Mais Fred bouge Merci. Mais toi tu te tais déjà. Mais putain <rire> <rire> mais Regarde, que je sois là ou pas, tu réussis pas. <rire> <rire> <rire> mais regarde ah, je oh, je Voilà, tôt. trop fort J'en ai marre <rire> Non, mais c'est pour laisser au stream le temps de profiter de la beauté de ce paysage quand même, les premières non, et première. et Charles, oh non, est... oh, non <rire> pas ah. ça. Alors, moi je, tente, moi je tente le beau jeu, hein, je passe par au-dessus. Ah bah. Bah, de toute façon, il faut passer oh. par au-dessus. Mais non, il y a un passage euh, non, en, en un dessous. Passage en tu vois, genre ouais, comme, mais comme nul, Charles ça. vient de faire. Oui, voilà, c'est nul. nul. Mais Fly casse toi Malta Tu veux jouer à ça, Malta Mais putain, mais Fly Ah, il a raté. Il était presque. Alors là, Fly, Aya Moi je m'en fous du score là, je veux juste faire du beau jeu. Ah non mais moi je joue pour gagner. Yes Je joue pour gagner Je joue pour <rire> gagner <rire> Ça fait oh un peu film de rue ouais je joue Francis Je peux le faire. Oui Ça va battre ah, ouais. Il se passe un truc bizarre, c'est Charles 1er. Non aussi. mais euh, ça m'est arrivé <rire> de gagner des games, hein Faut se calmer sa race <rire> <rire> Pardon c'est quoi ça Merde Merde MDR mais de MDR oh. Coucou mon Francis. Francis Mon fond Et moi c'est mon niveau <rire> préféré bizarre, euh, Quand la je vois Fly de... à proximité je me dépêche de jouer Ouais. ouais. ouais. Mais je ouais, j'ai rien fait en plus J'allais dire c'est bah, mon... Oui. mon niveau préféré Le mini golf mais c'est partout <rire> <rire> <rire> Et oui j'adore <rire> quand on doit taper la balle quoi, Il faut faire quoi là de... Il faut faire quoi drapeau. Bah tu vas dedans Oh c'était beau ça Mais cassez vous Oh oh non non, ouais. oh, non, je veux, oh oh non non Oh non Oh non Je me, me suis arnaqué Il fallait pas faire ça Je me suis schtroumpf On Oh oh non, oh non Oh non Oh ho oh, oh, ho oh. ho ho Allez, meilleur joueur de la map Salut les petits amis, vous me poussez pas euh, sur... J'aime pas du tout celle-là Oh bien <rire> ouais, je ah, presse voilà. On est les... Par. Par. Arrive, quoi. Je suis content Oh, oh, oh, oh, oh C'était quoi, sa <rire> fly Laisse-moi, Diddle oh. fais moi la paix, toi c'était parfaitement calculé. Euh, J'aime bien ce que MouBot qui lâche hein, pour trouver les vélos et les highlights tu fais non, non, c'est bon. Non, ça va aller, merci. <rire> <rire> On va s'en passer. Ah, ça, bah, c'était euh, pas mal. Oh, ça. Francis, dommage. Oh, oh non, dommage. Il y a dernier. Il, il, il y a eu Eh, je l'arbitre. Je demande hey l'arbitrage vidéo. C'est ça. Je veux l'arbitrage oh, la la vidéo. Classe, vous pouvez vous bouger. Mais quoi Mais oh quoi <rire> <rire> J'arrive pas. Mais non non plus Mais... Ah non mais on me pousse le... Tu m'offres la première place sur le sur un plateau. Attendez. passe des choses. Ah. Ouais. Ouais. <rire> en haut ouais. pas y aller. Ouais voilà. Ouais, C'est ouais. Non mais arrête de me pousser François. François. François. François. <rire> François. Wow. François. <rire> <Frappes> moi sans. <rire> <fond. rire> <Frappes> moi <rire> <rire> pourquoi, <rire> vous <et> pourquoi vous, <rire> vous, <rire> vous <rire> On n'y arrive pas. pas. Mon dieu. Coucou Samy bon, je, je le passe finis, juste à côté et ah, Je le milieu, passe hein, d'habitude, oui bah. Mais en vrai, n'hésitez pas à vous recentrer un peu au milieu pour faire un tir tout droit. Ah, ah oui, alors qu'ils il sont oui, tous euh, à 11 euh, strokes. <rire> <rire> <rire> ils sont tous à 11 strokes et ils vont faire ça. <rire> oh mais qu'est-ce qu'ils se font Ils nous disent ça, non mais enfin fallait. Ça a l'air intense par ici. Ah bah t'as pas idée. Salut Samy, salut Maë Eh je suis deuxième, MGR au de tout à l'heure. Je vais tenter ça Ok, j'en fais faire Ah oui Il <rire> y a ah, quelqu'un qui a, fait, inversé, le... Pas du tout qui a inversé le classement, c'est bizarre. Il faut, faut aller où, en fait Là où il y a le drapeau <rire> Non, non, <rire> ah, mais non là Oh la vache Part <rire> Les putains de ta mère ah. <rire> J'aime bien comment on sort le sum collectif. Ouais, genre, non Part ah. ah. <rire> mais comment on est censé mais... aller dans ce putain de trou okay. Bah en prenant en compte de la descente. Tu vises et tu tapes. Non ouais, Oh Fred, ouais. oh c'était moche ça Non mais non mais qu'est-ce que je fais Je suis con Mes claviers <rire> Mes claviers <rire> mais... <rire> mais Mais qu'est-ce que c'est ah. que ça tu... bite <rire> Oh non Fred commence <rire> <te rire> <te rire> <rire> Fred, comment se passe s'il te plaît Attention. Il se passe des putains Mais monsieur West mais et monsieur West! Mais monsieur West! Qu'est-ce mais... Qu que c'est ça? Oh. oh! Oh! Ah, ça c'est con! Oh! Là oh là. Le trickshot! Oh. C'est beau! Ah. Allez, Francis! C'est symétrique, j'aime bien! Mais non! Ah. Non, mais tu te strict. repositionnes! Ah. Non, mais c'est beau, tu te repositionnes! C'est un pendule! Tu, tu cherches l'angle avec, ouais, vous, avec Yellow qui en rajoute, qui dit ils sont bloqués ici depuis 1 minute 30. On aimerait bien t'y voir là, toi, Yellow Pluck. Yellow, book. Yellow <rire> qui... oh la vache C'est violent. Je <rire> suis pas venu ici pour ça moi. Ah j'ai pas, pas, pas le temps. Euh... J'ai pas le temps. <rire> Il faut aller Mais tu ouais, tapes ouais, et tu vois Glissable <rire> Mais ta <'as rire> gueule, Valca. <Balkan, t> <rire> <rire> est-ce qu'on doit te rappeler que ta méthode ne marche pas Quelle méthode Bah euh, en attendant j'ai fait un part, voilà. Voilà, oh voilà. Ah bah voilà. Oh bah voilà. Ah, bah voilà. ah bah <rire> c'est fail mais à chaque fois like a voulu me shooter. ah il faisait Charles, il visait Charles ah Ouais ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah je ah ah ah ah ah ah je ah ah ah ah Ok ça va, ça va non, être pire. Oh non, non, non, non, non, non, cassez casser, vous Cassez-vous Mais cassez-vous Non mais non Mais qu'est-ce que je Ah, ah non c'est nickel, oh c'est impeccable oh, J'ai bon fait un plaise incroyable. <rire> cassez-vous <rire> Mais arrêtez Mais qu qu'est-ce <rire> que je fais <rire> Est-ce que, vous... Est que vous trouvez que c'est sympathique au début Est-ce que vous trouvez ça sympa ce que vous faites Bonsoir 20 personnes ici présentes. Oui bonsoir, j'espère que vous vous amusez plus que nous. Parce que nous on a envie de tuer. Presque. oui <rire> oui enfin de se oui, tuer oui. entre nous hein, de se planter ah non non ah non, non ok on va bah, écouter <rire> un peu de tout alors Ça bien, de fait fait. Je suis belle, une une salut d'ambiance suis... <rire> bizarrement je sais pas pourquoi ouais s'il faut aller ta ah. <rire> <rire> non mais arrête toi <rire> mais putain mais t'as pas de plainte tu t'es fait arrêter par le taquet toi <rire> <rire> <rire> mais, que oh, yes, mais bouge, les la yaya bouge Allez, en une autre deux personne coups. quand tu joues. <rire> je veux pas ce que tu parles. Alors, je tiens à préciser que je l'ai fait en deux coups. Voilà. <rire> il va se calmer. Et ça a failli être all-in-one, j'étais trop fier. <rire> <rire> oh, bah le cas, il est nul. <rire> <rire> <rire> <rire> C'est fly <cool. coughs> Vous êtes vraiment, vous êtes vraiment <coughs> Bah non mais je les chante pas le cas parce que, en fait quand on m'envoie de l'agressivité j'en renvoie ah, ah oui donc en fait quand on t'envoie de l'agressivité tu la renvoies à moi spécifiquement c'est ça ce que tu mais fais Mais c'est toi qui m'en envoie Quoi tu quand rien. Mais, mais, là, tu mais tu n'es pas le centre du monde Flyaya de Twitter.com <rire> Tu m'as dit mais bouge Flyaya et tu m'as Mais peut-être t'es devant moi Mais il s'engane pour de vrai La vieille West j'en peux plus quoi Mais t'es devant moi ah, là. Voilà. c'est un peu triste. Allez Diddles. Je crois en toi Diddles, tu vas le faire en 12. Je veux <coughs> pas Allez. le rater, c'est un cratère. Allez, bravo. Nice. Bravo. Oh mon dieu. <rires> Allez vous faire foutre. <rires> là il faut passer par là. Alors il y, y, y a Armington qui veut nous rejoindre pour la prochaine. Donc euh, si tu veux perdre tous tes amis, écoute. Allez vous faire foutre Je vous donc dirai oui, pas où il y passe. Y faut aller Bouche Flyaya, t'es pile sur ma trajectoire La tu nous emmerdes NON! J'aurais pas dit qu'elle par là. C'était une oh. erreur. C'est une erreur! C'est Moi j'ai réussi. Non mais non, mais. Ah! Mais <rire> casse-toi, toi! <rire> toi <rire> <rire> <rire> <rire> mais viens! <rire> bah, <rire> oh, oh, bah le mal! Ah, je suis allé vers, vers quoi, le mauvais de voir ici, de Mais ma... casse-toi, <rire> putain! <rire> Dégage Mais je comprends pas où il faut aller, c'est magnifique. Mais en fait Fly tu fais genre oui moi je tape tout le monde et tout, mais non tu t'es chirurgical Ah oui comme toi T'es chirurgical sur moi, comme par hasard Comment tu ignores mon.. notre mémoire. notre mémoire ah bah... C'est vrai que tout ce qu'on a vécu Le bouillon. dieu, je suis dernier, mais qu'est-ce qui s'est passé même Charles est devant moi! Mais <rire> oui! C'est un niveau que je connais bien donc back off hein. Mais Charles n'accepte pas ce genre de pente Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Pourquoi Balkany West? Pourquoi tu fais ça? Oh je peux! Bah... Est-ce que je peux trickshot? Allez! S'il te plaît, donne-moi! Allez! Mais j'ai réussi à me bloquer sur une pente! <rire> bon, oui possible. pareil! Mais non! Quoi? Ma ah de... L'arnaque! Comme, suis... Comme je suis lente, vas-y pousse-moi! Ok. Tiens. Tu veux me pousser, Hort? <rire> non je Hop. peux pas! Ah! <rire> ah bah, bah, bah, bah. Attends, je vais te pousser en retour. Non, mais. Et j'y arrive pas <rire> Mais Fly <rire> ah, Oui, ça C'est le fils de con <rire> <rire> <rire> Oh la vache Oh la gratu Oh la vache oh, le... le fils de con <rire> Ah, ça, ça reste euh, moins pire que bon. le fils de rien que quelqu'un ici s'est pris. Est-ce que tu comprends dans, dans ce highlight Oh putain <rire> Francis Comment on fait des clips les <rire> bon. Dis quand t'es à proximité, je joue. Oh je lis ça Bravo Fly <rire> Fly <-y. rire> Ouais bah t'es toujours là. J'arrive J'arrive T'arrives dans les derniers, on a compris Alors moi je non, moi je vais dans celui lieu où Diddle il est allé parce qu'il a tryhard le jeu. Du coup il connaît les trucs. Du coup Charles Mais, pff... oh, mais T'as pas réussi T'as <rire> pas réussi Mais non mais je me suis fait pousser euh... Attends, c'est mais... hein Mais c'est pas possible. Euh... Parle pas sans connaître. Parle pas sans connaître. Parle maman main. Wow. C'est euh, délicat. La... Wow, ah, là, mais... Merci beaucoup. Tu m'as aidé. Tu connais pas mal, Allez, stop là, stop là, stop là, stop là, stop là, là, là stop là. Mon stop là, là, là, mon là <rire> <rire> tu connais pas mon histoire Tu connais pas cette histoire Non, pas marché encore. Oh, c'est un fort cratère. Ah non, c'est bon. Oh. oh Fred, doucement. Mais mais tu as réussi à faire peu de coups. Eh hey, nie Balkan, ça va. Eh hein. <rire> <rire> hey, Balkan West, il est, est pas si nul que ça. Hein. Non, mais c'est pas ce que j'ai. Pourquoi dit... ça m'a repoussé C'est quoi cette merde Non mais <rire> arrête de faire mais clavier. Ton, Fred. Mais non. Arrête de faire clavier, c'est plus possible. <rire> mais, putain, mais putain. Mais putain. On va <rire> être obligé de faire <rire> une intervention pour ça quoi. <rire> Ouais, par contre, c'est l'enfer là. Non mais à la prochaine soirée, mais on va se voir Fred, ça va être pareil quoi. Et <rire> il en... Ah mais moi j'arrivais pas sur Oasis donc je comprends. Moi il m'a il m'a mis Mais non, mais j'en ai pas. Ah <rire> <rire> oh, mais Fred, là, il y a de la ouais. Arrête de faire ton intéressant. Le plaisir quoi. Comme par hasard, ça s'arrête. Ouais, mais en fait, ça ta balle ralentit dans l'eau. Donc plus tu sautes, moins tu vas vite. Et tu choisis pas ta direction aussi. En plus, tu suis courant. Tu te laisses porter par la vie. Oups. Salut, Charles. Oh non, j'aurais pu One Tap si j'avais, si j'avais joué. Non, j'ai de taquet. Qu'appelles-tu le One Tap Le One Shot. Le One Stroke en gros. allez, oh merci. Non, mais t'es sérieux là, c'est vraiment les visiteurs par contre. Pas <rire> mais oui, non, mais c'est impressionnant. Pourquoi j'ai fait ça Mais pourquoi je. Oh Flavielia <rire> <à m 'empêcher rire> Et ça va, je <rire> pas m'empêcher d'essayer de bourrer les gens dans le jeu de con. <rire> oh, mon ah, mon dieu ouais. Ah. J'accepte mon destin d'être dernier, c'est pas grave. C'est ce qu'on dit, un hein, euh, dernier mais dans le monde. Ah, non, ça, ça peut être vite relou de sauter euh, dans l'eau. Allez. Mais cassez-vous, <rire> putain de bordel de. Mais, mais pourquoi non, tu t'énerves dans un jeu de golf c est c est Pourquoi tu C'est ce Charles qui dit est... ça. Moi je m'énerve jamais moi. Genre le golf, genre le golf, non, ça va. Mais casse-toi, Charles. Mais j'ai rien fait. Mais, mais putain <rire> de merde Oh te... Ah dis-toi j'ai tout vu. J'ai tout vu. Évidemment tu m'as poussé. J'ai tout sais. vu. J'ai tout oh, vu. J'étais la là... première, mais tu qui, bien l'ordre du monde est mais j'ai été première le, le premier round c'est tout ouais alors là où est-ce qu'il faut aller Par ah ouais ça, ah ouais ça prend la safe euh, strat hein. ah ouais donc nous on suit idel mais en fait il a pris une trajectoire de lâche <rire> merci <Giddles. rire> non, mais... mais casse toi c'est pas le cas quoi mais, mais non alors non tu pourras <rire> aller voir dans le stream <rire> C'est quoi? Lance le stream tout de suite. Et tu verras que c'était oh pas moi. T'as bon, <rire> oh. putain. Putain, escroqueries là. Mais putain, putain. Mais qu'est-ce que je fais? Rager au golf, oh, ouais, c'est de droite. Non. non mais canard, commence pas. <rire> mais toi, arrête. Oh, vrai, mais toi, arrête de parler mais... comme un acteur de droite. Que ça changera tout. <rire> non mais. Oh putain. Oh c'est bon. Oh oh oh le truc c'est gentil! ça? Quand vous m'avez saoulé. <rire> Non mais c'est bon, la je coupe me... est pleine Regarde, tiens Fred <rire> La coupe est pleine Eh <rire> ben, je crois que t'as failli me mettre dans le truc. Ça aurait été marrant. Ah, oh, dommage, oui. là yaya. Oui. Oh, t'as dit ça comme si t'étais bien content. Ah bah oui, je le suis, je, je jubile <rire> <rire> Alors là Non mais je te, je te vois venir franchement. On a plus qu'un point d'écart, Balkany Waison <rire> <rire> Je t'aime <sais> même plus. Charles <rire> Sallemassus. Oh non, alors là, c'est le moment où je perds tous mes points. Ah oui, c'est vrai Les points. Enfin, il... Je, je connais pas. Ah. Euh... ah, coucou Diddles! Oh, j'ai été il faut, parfait! Il faut aller. Mais... J'ai été parfait! <rire> je comprends même pas où est faut aller! Let's go! Le birdie! Pff, let's go! <rire> J'arrive pas! Mais je pourquoi tu vas en faire un shonen? Non, Fra <rire> Francis, il faut passer euh, au-dessus du, du toit en fait. Pas genre sur le côté, il faut pas juste franchir le toit. Il faut toi. passer juste au-dessus du toit et ah, voilà. voilà. tomber ah. dans la plante de l'autre côté. Voilà. Mais, ah, pas, dans cette... pas. mais voilà. pas dans cette bouteille <rire> là! Mais pas dans cette bouteille là, dans celle qui est un peu plus à droite. Laquelle? Celle vers laquelle tu te diriges, voilà. Côté droit. Voilà, celle-là. Nice. Putain, mais... Oh, oh, oh, oh dommage. Oh. oh, moche. Oh, moche. Mais c'est que l'écart se creuse entre nous, Charles Salmassis. Oh, ta gueule, hein. Cette <rire> <rire> <'est une> violence. <rire> en fait, sur en vrai un vrai terrain de golf, Charles, tu la vois arriver avec son putter à la main, tu sais. Ah ouais, non, mais elle <rire> prend le truc. En fait, elle te <rire> roule fait... dessus avec le caddie. J'aimerais bien essayer jouer Avec la voiturette, elle te... Non mais elle a surtout 18 fois le même club parce qu'elle en casse un à chaque trou. C'est ça Mais c'est ça vrai très calme Bien sûr Il y a 3 caddies pour apporter son matos Mais c'est toi qui va me servir de club, ouais Oh la punchline Oh là là Tu voudrais pas écrire des clashs pour Cyprien, ce C'est de la merde c'était faut aller où Aucune idée. Waouh C'est vraiment de la merde, en effet. Faut aller où, ensuite Faut que je fasse quoi de ma vie Non, quoi Allo En fait, faut se laisser guider. Ah, mais d'accord, faut aller là Ah non, je me suis fait... Putain, je me suis fait arnaquer. Alors... Mais casse-toi, toi, toi <rire> <rire> Mais casse-toi sais même pas, toi, je... mais pas la bonne map C'est bon, je suis repassé, de toute façon. Salut Fred Salut Charles Comment ça va bien Laisse-moi tranquille. Tu <rire> vois Salut Tu veux même pas te faire play Hop ouais, ouais, du jeu. Ah c'était joli cette dinos Bravo à toi elle s'arrête pas Je me fais un peu chier du coup C'est un peu pour perdre ses amis ce truc Exactement Maelyra Tu as compris l'intérêt de ce jeu Bah c'est surtout pour perdre Balka en fait <rire> Oh joli Tu perds Balka mais tu gagnes Christian, Christian Clavier du coup <rire> C'est eh, Un mal pour ouais, un bien j'ai envie de dire C'est la, la, la pire... La il faut aller où oh, oh ta, ta gueule, gueule <rire> <rire> Tiens, as... Mais ah, C'était <rire> tellement que... au coeur Mais cette haine Et Du coup il faut aller où Tasse eh, toi ta... Fred Je vais te mute. <rire> ah c'est là Mais c'est facile en fait. Oh, non Adieu. Non. Mais non ça n'est pas gentil. Adieu. Mais quelle merde. Et eh, j'ai frappé beaucoup trop Mais vite. pourquoi j'ai fait ça mais, mais arrête de faire Christian Clavier, c'est plus... <rire> mais pourquoi t'essaies es de me bourrer, Balca? Je t'ai pas bourré, j'ai mis ce clic! Le stream pourra confirmer! Mais <rire> arrête avec ça, le mec c'est Jacuste, c'est genre. Mais ouais, non mais je te jure, genre, arrête de me pucer Le mec c'est joueur du grenouille. C'est le Réfuste, c'est genre. Mais non mais. Bonjour! Mais vite? Oh, fly, ça va? Eh! Je suis mort! Voilà! Mais putain, mais avance! Oui! Oh, c'est bon, je suis fini! Oh l'enfer Mais c'est pas vrai Je oh Yes J'ai fait oh, un, yes. un beaucoup Non <rire> Un beaucoup oh, de pico oui, oui, oui, <rire> a <rire> On a fait la même blague de merde, Charles, merveilleux oui. J'adore les gens tu veux faire 14 Oh, TG Fly oh non, Collective merde. <rire> Putain Mais voilà, quoi. je suis out of strokes <rire> Ah bah c'est pas très beau ah bah, fond, bah, non je suis pas dernier ouais, ouais. Parfait Parfait, moi ça me va Par contre, Fred voit de premier, c'est un peu la honte. Hein. Ah, mais euh, oui. Oui. c'est <rire> fini Alors, est-ce que vous pouvez Bravo, tous mentir collectivement à Aya et lui dire que je gagne Tu sais que je vais lui ah, tu envoyer. Peux... Euh... Tu sais Parce qu'elle me dit, dit... J'espère que tu vas gagner. Et là, elle me dit Tu gagnes. Et je lui dis Oui, bien sûr. Évidemment. Mais Charles, Charles, tu sais très bien que vu que c'est moi qui viens de gagner, je vais, gagné... je, je vais complètement lui dire le contraire. Par, contre, par contre, on a perdu Fred dans la ronde. On roomie. a perdu Fred. Ah bon Ouais. Pourquoi oui, t'es parti. Mais ça n'est pas gentil Oh là là. Euh... J'essaye de voir. Et n'est ton prénom Il y à chaque fois. fois. Oh mon dieu. Être... Coucou, Armington. Je te dédie toutes mes victoires. Allez, viens. Eh bah ben, putain, la pauvre <rire> Je te dédie Il n'y en aura pas beaucoup, ouais. Oh ouais, oh, hein, vous êtes euh, mauvais... mauvaise langue. Hein. <rire> coucou, Armington. On t'entend oui, pas oui. très fort. Salut, Armington. Mais voilà. Attends, est-ce que j'ai moyen de monter un peu ton son